Salut tout le monde, c'est Weedman, content avec vous. On va regarder l'évolution de la Grow avec les deux lumières de Vipar Spectra. Superbe lumière, la XS2000 et la P2000, un peu moins forte. Ça sent bon dans cette Grow, mes amis. C'est ma meilleure Grow euh, à vie. Écoutez, c'est lui ici, là. C'est celle-là ici, là. Le GMO Animal Cookie, il est incroyable. Il sent tellement bon, là. Je le répète, là. Euh, on connaît les produits euh, SQDC. Je le sais, je le répète. GMO Animal Cookie. Mais ça sent des petites touches de gélato mint. Il n'y a pas de gélato dans le GMO Animal Cookie c'est le mieux que je peux vous le décrire. Ça sent vraiment, vraiment bon. Je vous le jure. Euh, il va falloir que j'envoie du cannabis à, à des Youtubers pour qu'ils puissent euh, le découvrir, le, le goûter. Je vous le dis. 42e journée de floraison. Euh, c'est là que ça sent le plus. Les cocottes grossissent. Les trichomes deviennent blancs, laiteux, opaques. On a hâte que les euh, trichomes changent de couleur vers le ambré. La seule façon qu'on peut voir ça, c'est vraiment avec un microscope. 42e journée de floraison. On va se rendre à combien 63 jours, 70 jours. Il ne faut pas regarder les jours, il faut vraiment regarder la couleur des trichomes avec un microscope. Euh, certaines personnes me demandent à quelle intensité mettre la lumière, 60%, 80%, à 18 pouces, à 24 pouces. Écoutez, c'est pas comme ça qu'il faut parler. Il faut parler en PPFD. Donc, selon euh, l'étape dont vous êtes rendu, êtes-vous en croissance Êtes-vous en début de floraison, en fin de floraison? C'est ce genre de questions qu'il faut se poser pour savoir à quelle intensité mettre sa lumière. Donc le 60%-80% d'intensité, c'est pas comme ça qu'il faut parler. Il faut vraiment utiliser un cellulaire avec l'application PPFD Meter. Une très bonne application que j'utilise. Et c'est de cette façon que vous allez pouvoir mieux gérer votre lumière ça va super bien euh, pour ce qui est des trips euh, j'en vois de moins en moins mais est-ce que j'en vois de moins en moins ou je veux pas les voir euh, ça serait peut-être plutôt ça là. je veux vraiment pas les voir donc est-ce que est-ce que mes cucuméris font le travail je ne sais pas est ce que j'ai vu des cucuméris j'ai tenté de regarder les enveloppes, euh, restant attentif, mais je pense que ça sort vraiment plus la nuit. Euh, J'en ai vu la première, le premier 24 heures. Vraiment des petits, petits points, mais j'ai rien vu par après. Donc, euh, je vais juste faire un petit changement comme ça. On ne bouge pas, bougez pas. Excellent. Donc, on va regarder nos plans. Écoutez. On va zoomer ici. Il n'est peut-être pas le plus beau, mais c'est lui qui sent le meilleur. Donc le GMO Animal Cookie. On va regarder un qui est très populaire là, sur Instagram. Le Glouki. Eh oui, beaucoup, beaucoup de tricônes. Mais je connais le Glouki euh, numéro 4. Sucré. Euh, fleuri sucré vraiment pas ça que je recherche. Le GM1 de My Cookie on pourrait dire, euh, à la senteur, c'est un genre de gelato mint avec un peu de diesel. C'est vraiment là, le, le gros jackpot, j'espère. Un autre qui m'intrigue beaucoup, là c'est le Doji. Un autre euh, limonène euh, diesel euh, J'espère qu'il va remplacer le fameux couche-couche. Les deux couches-couches que ça fait un an que je fume. Ça va être terminé. Je n'ai plus de clone de couche-couche. Donc, euh, on va pas très bien comme ça. Là. En tout cas, couche-couche, ça va être terminé. Ça fait longtemps que j'en ai fumé. Puis peut-être. Peut-être que le doji va être capable de le remplacer. Est-ce euh, qu'il il est beau, il sent bon, diesel, sans fort. Est-ce que le fort veut dire beaucoup de terpènes? Eh oui! Terpènes, THC, ça va ensemble. Terpènes, THC, ça travaille ensemble. Terpènes, THC ça travaille ensemble. Et puis euh, le doji il sent tellement fort que j'ai l'impression que le buzz va être très bon. On sait que quand le pourcentage de terpènes est élevé, tout le monde est content. Le buzz habituellement euh, vient avec. Dans le coin ici, on a euh, le pink kush qui a vraiment été euh, attaqué par les trips. Euh, C'est incroyable. Très beau, très beau, mais... Euh, Vraiment, là, un buzz léger. En bas de 15% de THC, là. Euh, entre 10 et 15, là, vraiment bas, bas, bas. Terpène aussi. Euh, fleuri léger. Aucun goût de couche. On dirait même pas que c'est un ping-couche. Donc, on a fait le tour. Euh, on avait 6 euh, plans dans cette tente. Deux couches couche dans le fond. Euh, on peut remarquer aussi dans cette tente là, que les feuilles sont vraiment vertes. Euh, ici, là j'ai le doji qui a des petites taches de mauve à cause du froid. Sinon, euh, ici, un petit peu de jaune. Mais vraiment, vraiment, euh, la grow s'est vraiment bien passée en floraison. Beaucoup de difficultés en croissance. Euh, J'avais mis les lumières trop fortes pas j'avais pas calculé mon PPFD, je ne l'avais pas vérifié, mais là depuis que c'est en floraison, euh, ça, ça va super bien, vraiment très très encouragé là, pour le GMO Animal Cookie, euh, je n'ai pas de clone, imaginez je vais faire du revegging. on va re, remettre ce plan en croissance, donc... Euh, on va essayer de faire ça ici là, chez Winman et puis je pense qu'on va même se payer le Doji numéro 1 et le GMO Animal Cookie numéro 3, les deux on va les mettre en Revegging, les deux on va les remettre en, en période de croissance, on va remettre la lumière à 18h allumée, 6h éteinte, il va falloir laisser des cocottes sur le plan à partir de ces cocottes-là, c'est là que les nouvelles tiges vont pousser. Donc, euh, j'ai hâte de voir ça. Je me demande à quel, dans combien de temps ça va prendre. Taux d'humidité très bas, 37%. Il fait chaud, 27,5%. C'est vraiment pas l'idéal. Donc, euh, écoutez, donnez un pouce à la vidéo, écrivez un commentaire. 42e journée de floraison, ça avance. Donc, Vipar Spectra, ça va super bien. XS2000 et la P2000, toujours de Vipar Spectra. Alright, gang. Restez des nôtres. On va voir sûrement une prochaine vidéo très bientôt. À la prochaine.